Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinar. Il est 11h. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Avec moi et Alain. CEO bonjour à tous. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. On va attendre quelques minutes pour que tout le monde puisse arriver tranquillement. Et on va commencer pour que tout le monde puisse profiter de, de ce webinar au mieux. Je vais pouvoir vous, commencer à vous donner quelques indications. Bonjour à tous, n'hésitez enfin, pas à nous dire si vous, vous nous entendez bien. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bonjour Maureen, Olivier, Aurélie. C'est parfait. Génial, déjà nombreux. Ok, super. Donc du coup, euh, quelques indications par rapport au déroulement du, du live-storm. Euh, n'hésitez pas à nous à nous dire si vous avez un problème de son, un problème d'image directement dans le chat, euh, dans lequel vous êtes en train de nous dire bonjour, donc c'est parfait. Et tout au long de la présentation, euh, dès que vous allez avoir des questions, vous avez un onglet qui est juste à côté de l'onglet euh, chat, vous allez pouvoir nous poser vos questions. Euh, comme ça, nous, ça va nous permettre de suivre vos questions et euh, puis de revenir sur les questions que vous nous avez posées par la suite du webinar pour pouvoir vous répondre euh, si on n'a pas pu euh, vous répondre plus précisément, ou si vous avez des questions très spécifiques euh, auxquelles il va falloir apporter un petit peu d'attention, donc euh, n'hésitez pas à passer par cette onglet euh, question pour, pour, pour toutes vos pour toutes vos questions précises sur sur la présentation et vos interrogations que vous avez euh, sur celle-ci euh, et euh, autres sujets qu'on va évoquer. Ok, génial, il est 11h02, je pense qu'on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Euh, donc du coup, aujourd'hui, on va, on va parler un petit peu de euh, celle-ci, on va faire un rapide, une rapide présentation des, des fonctionnalités euh, qui sont proposées au sein de l'interface, euh, tout notre environnement extérieur, et euh, les nouveautés qui vont arriver euh, très prochainement euh, dans, vos, euh, dans, votre, dans votre vie quotidienne grâce à celle-ci. Euh, et on va voir tout ça au fur et à mesure de la présentation. Alors, tac... Donc moi je le présente, je suis Gauthier, je suis assistant marketing opérationnel, donc du coup je travaille au marketing, je, vais, je présente les webinaires, je fais aussi des vidéos Sessi Academy pour vous expliquer euh, comment on va pouvoir utiliser au mieux la solution avec vos différents processus et euh, et voilà et tout euh, tout, euh, tout euh, l'ensemble marketing qu'on peut retrouver pour pour uh, accueillir nos clients au mieux et euh, et, euh, et vous aider dans dans votre vie quotidienne chez Sessi. Alors je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour, je suis Alain Evleg, donc je suis le CEO et cofondateur de CELSI. Euh, et voilà, ce webinaire va être l'occasion un peu de, de, de faire le point sur ce qui va arriver, quel est le futur, euh, quelles sont les nouveautés que vous pouvez attendre et également euh, les, les moyens qu'on vous donne pour euh, vous permettre d'accomplir plus avec celle notamment à travers les nombreuses intégrations que, que nous proposons. Du coup, je vais prendre en main la présentation de celle-ci. Alain me laisse l'honneur. Euh, du coup, c'est une entreprise qui a été créée en, en 2009. Aujourd'hui, on est 80 salariés entre La Rochelle et Bordeaux. Maintenant, on a une antenne à Bordeaux. Donc, euh, comme ça, ça nous permet de, de rayonner euh, sur la côte, euh, sur la côte ouest. Euh, donc, vous avez quelques chiffres qui vous donnent un petit peu l'envergure euh, de l'utilisation de celle-ci qui est faite au quotidien chaque année. Euh, où on génère 6,5 millions de factures. Euh, on va avoir 5400 clients sur 30 000 utilisateurs, donc une répartition inégale entre les clients et les utilisateurs, car en, en raison euh, du nombre d'utilisateurs qu'on euh, euh, euh, qu peut avoir. Euh, on va avoir un maximum, un très grand nombre d'utilisateurs pour un seul compte. Euh, et on va également euh, retrouver. Euh, toute l'envers toutes toutes nos tous tout nos services directement en France entre La Rochelle et Bordeaux euh, vous allez on va retrouver notre équipe support qui est directement à La Rochelle euh, notre équipe de développeurs qui est à La Rochelle également toutes nos équipes sales marketing euh, donc là cette fois-ci qui vont se répartir entre Bordeaux et La Rochelle euh, voilà pour euh, avoir une expertise la plus grande possible et euh, vous accueillir au mieux euh, dans euh, dans notre dans, dans l'environnement celle-ci et pour que vous profitiez du, du meilleur onboarding. Et je voulais ajouter là-dessus hein, sur, sur ce côté euh, ressources humaines qui est quand même très important euh, chez celle-ci. Euh, C'est qu'effectivement euh, tout le support est fait en interne chez celle-ci. Euh, vous pouvez vous adresser aux équipes de celle-ci à travers la bulle de chat que vous retrouvez sur l'interface, euh, qui est, on va dire, ouverte entre guillemets <rire> aux heures de bureau et avoir directement un interlocuteur. C'est un outil nous qui permet aussi en interne de vous faire de vous mettre plus rapidement en relation avec l'interlocuteur désiré. Si, par exemple, vous avez une question sur l'API, on va vous mettre en relation immédiatement avec un spécialiste API. Si vous avez une question sur votre facture, on va vous mettre directement en relation avec l'administration des ventes chez nous, etc. Euh, voilà. Et je pense que c'est un point assez différenciant par rapport à certains de nos, de nos confrères, euh, voilà, où le support c'est plutôt par mail et un peu en décalé, des fois un peu très décalé. Euh, chez nous c'est vraiment du temps réel, on essaye de vous répondre le, le, le plus rapidement possible avec des humains compétents à La Rochelle en France. Excellente précision. On commence dans le vif du sujet avec euh, l'outil celle-ci. on va commencer par la partie CRM, la fonctionnalité de base chez celle-ci, qui va regrouper toutes les bases de données, toute la gestion de vos contacts, de vos prospects, de vos clients, directement au sein de celle-ci avec toutes les informations que vous pouvez y insérer avec des champs natifs, des champs personnalisés qui sont propres à votre entreprise, avec un suivi sans effort de ces opportunités d'affaires grâce à des vues pipeline, une multitude de vues que vous pouvez créer, en, euh, en adaptant ces vues à vos process très simplement et euh, très rapidement, et avec bien sûr, euh, pour formaliser euh, ces, euh, ces, euh, ces opportunités d'affaires avec euh, votre, votre client ou votre prospect, des devis, euh, vous allez pouvoir retrouver euh, la possibilité de faire des signatures électroniques, des, des devis ultra personnalisables, pour vraiment retrouver euh, toutes les informations directement euh, sur ces documents. On continue rapidement avec la partie CRM avec des fonctionnalités simples mais qui sont extrêmement importantes avec une excellente ergonomie entre elles. Donc, une synchronisation agenda, un suivi des opportunités, une gestion des contacts et des entreprises, la création des devis très simplement en quelques clics avec des modèles de devis associés et une connexion à vos boîtes email pour retrouver l'entièreté de vos emails directement celle-ci et un tri avec les événements agenda et les emails et les commentaires que vous pouvez laisser directement sur les fiches clients, les fiches prospects et vos fiches contacts qui sont liées à vos différentes relations commerciales que vous avez avec tout votre environnement extérieur. Oui, je voulais préciser sur cet aspect connexion email qui est vraiment un point essentiel dans celle-ci, c'est-à-dire que vous allez pouvoir connecter non seulement votre email mais également ensuite vos collaborateurs. Euh, et celle-ci va s'occuper de classer tous les échanges email client par client euh, et ça c'est vraiment un point très fort puisque ça permet d'avoir l'entièreté de l'information euh, sur la fiche client donc ça répond au problème assez classique de euh, oui euh, j'ai écrit à telle personne mais cette personne n'est pas là donc personne n'est au courant et on doit attendre que la personne revienne là non, en l'occurrence quand j'ai une fiche client celle-ci j'ai l'ensemble des échanges email non seulement de moi mais aussi de mes collaborateurs Alors, tac. alors Gauthier, on nous demande de passer les slides en plein écran. Ouais. <rire> Normalement, on est en plein écran, et, malheureusement. Je ne sais pas comment, oui, mais non, je, je n'ai pas trouvé non plus comment faire mieux que ça. Mais euh, bon, avançons. Euh, ouais. euh. Hop. Donc du coup, après cette partie CRM où vous avez toute la gestion de votre relation client, on passe cette fois-ci à toute la partie facturation et gestion de votre entreprise. Euh, vous allez avoir l'outil de facturation, vous allez pouvoir transformer vos devis en facture avec la proposition du paiement en ligne directement à vos, euh, à vos, à vos prospects, à vos, à vos clients. Où vous allez pouvoir directement leur donner des liens de paiement avec la possibilité de rentrer euh, leur IBAN ou directement leurs informations bancaires directement sur leur carte bancaire. Une relance facile de ces devis et de ces factures si vous avez euh, voilà, euh, des, des besoins de relance euh, avant euh, paiement et après paiement si euh, vous n'avez toujours pas reçu le paiement. Donc une relance automatique avec euh, des euh, scénarios complètement euh, différents, enfin des scénarios euh, possibles qui sont complètement différents en fonction des typologies de clients auxquels vous avez. Euh, vous avez, que vous avez. Euh, voilà, Si vous avez des grands comptes, des plus petits compte vous pouvez avoir des, des systèmes de relance bien différents. Et ensuite on découle sur la, sur l'outil pré-comptabilité où, où là vous allez avoir un, une possibilité de calcul de marge automatique pour vraiment suivre la rentabilité de vos affaires et vous allez avoir la, la possibilité de faire des experts comptables, de vos écritures comptables, journal de vente, journal de banque, euh, de, toutes ces, de, toutes ces, de toutes ces premières écritures comptables et ensuite une, une connexion directement avec vos comptes bancaires donc, euh, voilà, vous pouvez directement connecter vos comptes bancaires et vous allez pouvoir faire du rapprochement bancaire entre vos paiements, les factures fournisseurs également et euh, les euh, débits et crédits que vous avez directement sur vos comptes bancaires. Alors, si je pouvais apporter deux, trois précisions, parce que cette slide passe euh, un peu rapidement sur le sujet, mais il euh, faut savoir que dans celle-ci, vous avez des fonctionnalités que, qui sont assez, euh, assez uniques ou en tout cas originales. Euh, notamment euh, pour facturer euh, de manière euh, plus automatisée euh, je pense notamment à notre module abonnement qui vous permet de, de gérer des abonnements et d'émettre des factures euh, tous les mois tous les trimestres et d'en assurer le recouvrement automatique que ce soit par carte bancaire via stripe ou via prélèvement c'est pas euh, via gocardless on a, des, on a euh, notamment je pense à un client qui a 4500 prélèvements tous les mois euh, qui passe entièrement automatiquement euh, et qui donc lui évite de gérer toute cette mécanique et, et, ne, et du coup il n'a à gérer que les éventuels problèmes donc ça c'est vraiment des outils très puissants de la même manière vous pouvez également faire des échéances sur une facture sur celle-ci donc vous faites une facture je ne sais pas de, de 1000 euros à payer en quatre fois vous allez faire quatre échéances de 250 euros et bien là encore si votre client a à payer la première échéance via Stripe ou GoCardless, vous allez pouvoir enchaîner automatiquement sur le paiement de ces échéances. Donc, ça, c'est vraiment des, des outils de, de fort gain de temps euh, <coughs> sur lesquels, bah, si vous ne les utilisez pas, je vous invite à, à vous pencher. Euh, après, sur la, euh, la comptabilité, on ne parle pas de l'OCR, mais ça, c'est une fonctionnalité qu'on a lancée assez récemment. Euh, alors, ce n'est pas de l'OCR, en fait, c'est de l'intelligence artificielle, mais euh, qui vous permet très facilement de, de déposer vos PDF sur celle-ci euh, et, de, de, de, et qui soit automatiquement lu euh, pour vos factures fournisseurs et de manière à très rapidement euh, entrer vos factures fournisseurs dans celle-ci. Donc tout ça, c'est des, des outils qui font gagner beaucoup de temps. Et euh, l'outil pré-comptabilité, alors pourquoi on l'appelle pré-comptabilité C'est parce qu'effectivement, celle-ci n'est pas un, un, un logiciel de compta, on ne gère pas les comptes de votre bilan, des amortissements, des immobilisations. mais par contre, on gère euh, l'ensemble de ce qui passe par votre compte bancaire c'est-à-dire en général pour les entreprises, 95% des écritures. Donc, ça veut dire que si vous faites le travail de saisir vos achats dans cette ci de faire vos ventes, bien évidemment, euh, et de, de, de rapprocher vos lignes du compte bancaire, sachant que dans le rapprochement bancaire, vous pouvez aussi rapprocher des écritures euh, qui ne font pas l'objet d'une facture fournisseur ou client, par exemple euh, les salaires, par exemple euh, les prêts bancaires, les loyers, ce genre de choses. Euh, à partir de là, vous exportez, euh, le journal de banque vers votre logiciel de comptabilité et il contiendra 95% de vos écritures, euh, en, en gros toutes vos écritures de, de production quotidienne, euh, sachant, et pour finir là sur ce sujet, que celle-ci offre euh, depuis le début euh, un accès à votre expert comptable si vous travaillez avec un expert comptable. Donc votre expert comptable peut, si vous le souhaitez, se connecter à votre compte, celle -ci, venir récupérer les fameuses écritures euh, pour les entrer dans son logiciel et donc vous prendre moins cher en saisie au passage. Euh, et surtout, euh, peut contrôler les pièces, notamment les pièces d'achat, euh, très facilement, euh, voilà, voire voir télécharger les PDF que vous avez déjà chargés dans celle-ci. Donc, quand vous utilisez celle-ci avec le module de pré-comptabilité, euh, vous faites 90% du boulot, en fait, de l'expert comptable. Et du coup, bah, normalement, ça vous permet d'avoir une meilleure négo euh, avec ce professionnel. Merci pour toutes ces précisions. Alors, on a quelques questions avant de passer à la suite. Alors, on va voir. Envisagez-vous d'améliorer l'ergonomie du module rédacteur Alors, ça, c'est un sujet qui est dans les mains de notre R&D. Alors, je peux répondre là-dessus. En fait, le module rédacteur rencontre un grand succès. Euh, c'est vrai qu'il euh, a ses limites et euh, on va dire l'âge de artères puisque c'est un module qu'on a développé il y a déjà quelques années. Euh, maintenant, on sait que c'est une grosse tendance, euh, il est très utilisé. Alors Pour ceux qui ne qui, qui rencontrent pas euh, trop de limitations, euh, c'est vraiment un outil essentiel de leur, leur workflow. Je pense par exemple à nos clients dans la formation qui utilisent beaucoup pour faire des conventions de formation, des attestations de présence, ce genre de choses. C'est vraiment un module très puissant. Alors effectivement, il a, il a ses limites aujourd'hui, notamment en termes de, de présentation de design. Mais maintenant, on peut quand même faire beaucoup de choses avec. Euh, notamment, nos équipes services peuvent vous accompagner là-dessus. Euh, voilà, mais mais mais c'est clair que qu'on qu va repasser dessus, on va vraiment le le remettre au goût du jour. Je pense pas que ça sera cette année, mais on, on parlera de la roadmap à, à la fin, mais ce sera probablement début 2022 parce qu'effectivement c'est une c'est une forte demande qu'on a. Euh, alors, pour répondre, les, prendre les autres questions, on va prendre les autres questions avant d'attaquer la, la suite. Ouais. Y a-t-il une, une roadmap euh, pour voir si les problèmes remontés vont être pris en compte Alors, non, il n'y a pas de roadmap public. Par contre, effectivement, euh, quand vous, euh, vous rencontrez un bug, par exemple, euh, effectivement, il y a un suivi très précis chez nous euh, qui fait qu'après, on revient vers vous euh, quand c'est corrigé, quand c'est une demande de fonctionnalité. Ben, alors après, ça dépend. Euh, des fois c'est très simple et ça passe tout de suite des fois c'est très compliqué et, et, et ça va plutôt euh, plutôt dans une analyse de roadmap parce qu'il y a des euh, besoins de cahier des charges et de, de, de, de, de faire l'analyse mais mais en règle générale euh, euh, oui tout, tout ce que vous demandez euh, est attaché en fait à votre fiche client et donc on sait et on peut revenir vers vous quand on a fait les évolutions euh, alors, euh, l'accès extranet client, tous les documents qui peuvent être dans un compte client n'est pas limité au des documents rédacteurs. Euh, je suppose qu'il s'agit de la gestion de fichiers. Je... Elle n'est peut-être pas disponible. Bah, on va en prendre note et on va, on va en discuter. Ouais. On pourra peut-être recontacter après pour savoir plus précisément ce que… Euh, ce que besoin que... De ce que vous voulez, euh, est-il possible de modifier les éléments pris en compte dans le calcul de marge Alors vous avez beaucoup de possibilités dans le calcul de marge, euh, vous pouvez notamment entrer des charges complètement à la volée si, si, voilà, si, si vous le voulez, après les, les grands éléments de calcul de marge, hein, c'est euh, euh, attacher des achats, euh, ou alors prendre des prix d'achat depuis votre catalogue, euh, ou alors c'est des coûts liés au time tracking, euh, ou enfin, bah, comme je disais, des coûts libres euh, qui sont euh, des coûts, par exemple, l'utilisation d'une machine, la commission du commercial, ce genre de choses qui ne font pas l'objet d'un document spécifique, mais que vous souhaitez pour impacter. Donc oui, dans l'absolu, vous faites ce que vous voulez au niveau de ce que vous mettez dans les charges du, du, du calcul de marge. Euh, Concernant l'application mobile, Olivier, on va, ce sera parfait parce qu'à la fin, on aura une slide qui va répondre exactement à cette question pour vous montrer un petit peu le futur ouais. de cette application. Au-delà de ça, Olivier, il faut savoir que la, la, la nouvelle appli mobile est désormais accessible en, en bêta. Alors, elle est encore ouais, assez en liquidée. Euh, mais on vous mettra le lien, euh, on vous mettra le lien dans, dans, dans le chat pour que vous puissiez, euh, enfin, il y a un article sur notre fac, en fait, qui explique comment utiliser Tester cette version bêta, donc vous pouvez l'installer, puis de toute façon, elle est mise à jour régulièrement, sachant que notre objectif, c'est de sortir une version finalisée euh, en, en septembre, mais on va, on va y revenir, on, a, on en parle spécifiquement euh, à la fin de la présentation. Euh, alors, une bannette électronique avec un email collecteur pour envoyer les fournisseurs dessus. Alors, je sais que c'est en cours de développement, ça doit être vraiment incessant, euh, incessamment, en fait, de pouvoir transférer un email directement pour. Euh, l'envoyer dans l'OCR, c'est prévu. En tout cas, je sais que c'est… Enfin, je me demande même si ce n'est pas en ligne ou en tout cas, ça va l'être. C'est vraiment… Euh, c'est en, en finalisation, au, au pire, en, en finalisation. Euh, voilà. Après, c'est un peu… La question de Christine est un peu spécifique. Ouais. Euh, euh, on, va, on va avancer dans la présentation parce que de toute façon, je pense qu'on va aborder pas mal de ces sujets euh, par la suite. Complètement. Euh, pour la double, double authentification, la question de Pierre, oui, on est dessus, ça arrive très bientôt. Donc du coup là on voit le, le comme on a pu voir avec euh, quand on a vu euh, les différentes fonctionnalités qu'on a au, dans celle-ci, là on voit vraiment tout le parcours euh, tout le parcours de ces fonctionnalités, main dans la main. Euh, on va aller donc voilà de l'enregistrement du premier contact jusqu'à l'écriture en comptabilité en passant par la génération du devis, facture et euh, le reçu du paiement, des relances si euh, s'il y a eu besoin de relance euh, et euh, vraiment toute la vie du client également dans, dans la timeline dans la timeline de vos de vos interfaces. Euh, voilà donc là on a vraiment tout le processus complet euh, de de celle-ci euh, voilà de l'enregistrement du client jusqu'à l'envoi en comptabilité euh, de vos différentes personnes. Ouais, L'objectif de tout ça, hein, vous l'aurez compris, c'est vraiment d'accélérer euh, d'accélérer et de rendre sans friction euh, tout le cycle euh, de votre vente. C'est-à-dire, euh, voilà, du moment où vous entrez à un prospect dans le CRM ou qu'il est rentre tout seul, par exemple avec un formulaire sur votre site, bah, ça va être de pouvoir lui envoyer très rapidement une proposition, Donc euh, notamment l'utilisation des modèles de devis euh, permet de gagner beaucoup de temps, de lui faire signer en ligne, euh, la signature électronique, euh, c'est vraiment un outil essentiel, parce que si vous envoyez votre devis, que vous attendez que votre client l'imprime, qu'il le signe, qu'il le scanne, qu'il vous le renvoie, non seulement ça a une valeur légale très douteuse, mais surtout vous allez peut-être perdre 48 heures pendant lesquelles une autre offre d'un concurrent va arriver, par exemple, ou le client va changer d'avis. La signature électronique c'est vraiment un outil redoutable euh, typiquement, euh, voilà, euh, souvent on l'utilise pour faire signer carrément le client euh, euh, au téléphone. <rire> ce qui dans notre cas est bien parce que ça leur permet de vérifier que c'est efficace euh, directement et à nous de, de, de closer plus rapidement. Euh, donc c'est vraiment un outil un outil redoutable. Et après, ben voilà, je fais très rapidement la facture dès que c'est validé. Euh, je récupère le paiement. Euh, euh, J'ai plusieurs façons pour récupérer rapidement le paiement. Euh, voilà, l'idée c'est vraiment de raccourcir le temps entre le lit qui arrive sur votre site et la facture à la banque. Donc là, on arrive sur quelque chose d'extrêmement intéressant. On a pu voir que nous, on gère toute une partie du workflow client, euh, mais du coup, on a besoin de rajouter des choses à ces, à ces fonctionnalités euh, qu'on propose, euh, mais euh, qu'on n'a pas une intention de développer, ou alors des personnes, des, des, des outils le font extrêmement bien, et on a complètement la possibilité de se rattacher euh, via ces outils euh, on parlait de paiement euh, juste avant, on va pouvoir utiliser du Stripe, du GoCardless pour pouvoir faire directement du paiement en ligne. Euh, on parlait de téléphonie, on va pouvoir accéder directement à Ringover avec tout, tout un interfaçage euh, de vos appels dans euh, les timelines de nos clients. Euh, on va pouvoir également avoir des outils qui vont nous permettre de faire ce qu'on veut en termes de workflow. Euh, quand on se connecte nativement avec des outils, on a un workflow précis qui va répondre à un besoin Bien sûr, on a d'autres outils, Integromat, Zapier, qui sont des outils extrêmement puissants. Je vais parler plus spécifiquement d'Integromat. On vient tout juste de l'intégrer à celle-ci. Euh, vous avez toute la possibilité d'utiliser toute la puissance de notre API. Donc, on a toute la bibliothèque. Si vous tapez ci vous avez toute la possibilité euh, d'utiliser toutes les méthodes donc d'interagir entièrement avec euh, avec celle-ci et tous les outils aussi qui sont disponibles soit sur IntegroMAT ou alors avec d'autres développements un petit peu plus spécifiques que vous pouvez réaliser euh, on a également la possibilité de s'interfacer directement avec vos sites e-commerce, WooCommerce, Shopify, PrestaShop et j'en passe euh, vous avez euh, l'entièreté de ces possibilités avec euh, voilà une redescente des factures, des commandes euh, une création des clients, des contacts directement dans votre CRM, un suivi complet de toutes vos ventes, et euh, une multitude d'autres outils, aussi du marketing avec Kedzie, web mécanique, du drop contact pour de l'enrichissement... Euh, voilà, vous avez euh, tout, un, tout un environnement, que ce soit natif, donc euh, pour la plupart euh, natif euh, très rapidement, et euh, pour d'autres avec un petit peu de, de, de paramétrage euh, qui reste très très abordable en termes de, de connaissances euh, pour pouvoir vraiment adapter vos processus, euh, que ce soit celle-ci et avec d'autres outils pour vraiment avoir tout un, tout un environnement digital pour, pour créer la meilleure, la meilleure alchimie avec, avec votre, vos, vos processus. Alors pour préciser là-dessus, vous, vous pouvez retrouver l'ensemble des intégrations sur notre marketplace hein, qui est accessible depuis le, le footer de notre, de notre page d'accueil. Euh, C'est vraiment un, un axe essentiel stratégique chez nous. Euh, euh, voilà, Celle-ci ne peut pas tout faire, mais par contre, euh, on peut se connecter avec tout un écosystème d'applications. Euh, je sais que par exemple... Euh, on a une gestion des stocks dans celle-ci, mais qui est limitée et on n'a pas vocation à faire un ERP, on préfère se, se focaliser sur les points qu'on qu a évoqués plus tôt, euh, d'où euh, l'intégration avec des systèmes beaucoup plus spécifiques euh, comme ShippingBo, par exemple, ou MonStock, euh, qui vont permettre d'avoir de, de, de, de, une gestion des stocks multicanal ou des envois ou des entrepôts euh, en dehors de celle-ci, euh, celle-ci n'étant qu'une qu branche de, de, de, de la chaîne, par exemple. Euh, voilà, donc on, on, on a beaucoup d'intégrations qui ne sont pas sur cette slide donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à nous demander quand, quand vous avez besoin et puis comme le disait Gauthier euh, alors, euh, Zapier, on, on l'a mais c'est un peu limité euh, car c'est limité plutôt aux données euh, CRM. Alors, c'est pas du tout limité, par exemple, pour euh, capter des leads ou renvoyer des leads depuis à peu près n'importe quel euh, outil de lead gen euh, qui se connecte via Zapier, mais ça va pas euh, transférer des factures, des choses comme ça. Euh, par contre, avec Integromat, euh, on peut aller beaucoup plus loin. Euh, donc ça, euh, je vous invite vraiment à vous pencher sur cette intégration si vous cherchez à faire des choses un peu plus complexes. Et après, on a Synchron, qui est un peu le... le le petit nouveau, <rire> qui est arrivé assez récemment et qui, lui, est un peu comme Zapier ou Integromat, mais vraiment spécifique sur les documents. Donc, typiquement, il sait récupérer des devis de HubSpot pour les mettre dans celle-ci, si vous voulez utiliser Spot en CRM et facturer dans celle-ci. Il sait aussi connecter. Euh, des plateformes e-commerce avec celle-ci spécifiquement, euh, voilà. Donc ça, c'est un nouvel outil qui, qui, qui est vraiment très prometteur. Et à côté de ça, on a des solutions euh, robustes et testées. Je pense à PrestaShop par exemple, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Itis Commerce. Je crois que, que j'ai vu Paul Guillemin dans, dans l'assistance, euh, voilà, qui, qui est vraiment euh, voilà, qui fait ça depuis des années et qui savent faire des projets sûrement un peu plus complexes. Euh, Ou je pense à, à WooCommerce où on a un, un, un plugin qui pour le coup est développé par nous et qu'on met à votre disposition pour que vous puissiez connecter facilement votre e-commerce avec celle-ci. Donc voilà, on a, on a beaucoup de solutions. Euh, souvent, on n'y pense pas forcément, donc je vous invite vraiment à, à visiter la marketplace, à regarder ce qu'on propose, et, et à nous contacter si vous avez des, des besoins spécifiques euh, typiquement Pledzi, ça vient d'arriver. Pledzi c'est un outil génial de marketing automation euh, qui est très bien connecté avec ci Donc n'hésitez pas à, à y passer et à, nous, et à nous contacter si vous avez un, un pain point. Il y a sûrement une solution dans la marketplace. Alors du coup, on peut-être pour répondre à quelques questions. Oui, alors.. Euh... Alors, Jean nous demande pour Shopify. Alors, Shopify, il y a un module natif qui est en train de développer, mais pas par nous. Donc, euh, ça tarde un peu à notre goût. Mais euh, par contre, avec Synchron, je pense qu'il n'y a pas de problème pour connecter un, un Shopify avec celle-ci. Donc, on va on va explorer cette piste. Euh, bonjour, un hein, devis peut-il générer plusieurs factures en cas d'expédition fractionnée Oui, bien sûr, sans problème. Je ne vais pas développer, mais il, faut, il suffit de demander au support. Ils vous expliqueront ça mieux que moi, mais mais bien sûr, aucun problème. Euh, si vous développez de l'AI pour le rapprochement bancaire, avez-vous en tête des modèles de forecast des cash flow? Oui, tout à fait. Euh, tout à fait. C'est sur notre roadmap, euh, probablement euh, peut-être pas cette année, mais en tout cas tout début l'année prochaine. Il faut savoir que dans, dans celle-ci, vous avez déjà une, une balance âgée client et une balance âgée fournisseur qui vous donne une vue de vos, vos entrées et sorties. Euh, l'idée c'est de fusionner ces deux vues et de pouvoir acheter des hypothèses donc euh, oui, oui, tout à fait, la, la planification de réseau est vraiment euh, tout à fait dans notre tête intégration native avec Drop Contact. alors j'allais en parler à la fin, donc en parlant un peu de la roadmap, mais effectivement on est en train de refaire toute la création de de, de contact de prosper Alors déjà la fenêtre vous la connaissez aujourd'hui elle est pas très de l'amour on va faire quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus sympa et vous êtes on sait que vous adorez tous notre module insee qui permet de remplir les fiches et donc effectivement on va mettre en place une connexion native avec drop contact vous, vous verrez même pas drop contact mais quand vous allez ajouter une société dans cette site, non seulement vous aurez l'enrichissement insee mais aussi drop contact, de manière à pouvoir par exemple racheter des contacts directement avec le prospect, donc ça c'est vraiment ultra puissant, et d'ailleurs on l'attend aussi pour nous, et ça, ça va arriver assez vite, c'est vraiment sur la roadmap pour cette année. Euh, L'amélioration du module facturation, gestion de facturation à l'avancement, alors oui, c'est un sujet, c'est pas non plus une, une méga demande, c'est très compliqué à développer, euh, c'est dans le backlog, on va dire, c'est sur notre roadmap, mais c'est vraiment un une spécificité métier que, que, que voilà euh, qui n'est pas forcément euh, ultra demandée par par, par nos clients euh, ça viendra probablement mais mais mais pour l'instant c'est pas c'est pas en priorité évolution du de l'outil de campagne marketing oui on a on va effectivement faire un, refaire un builder euh, euh, en, pour l'outil marketing beaucoup plus au bout du jour et notamment en proposant des templates ce genre de choses euh, ça c'est quelque chose qui va arriver euh, je pense euh, assez rapidement euh, accompagné vous pouvez être sur... accompagné par Zoom oui bien, sûr, juste bien après. sûr bien sûr vous pouvez être accompagné par Zoom on va y revenir sur Services euh, juste après euh, combien est-il de sociétés clientes aujourd'hui il y a 5400 un peu plus sociétés clientes qui présente un peu plus de 30 000 utilisateurs euh, encore collaboration la collaboration à ce client à la plaza de vie oui tout à fait le module rédacteur il sert à ça euh, donc on pourra vous préciser ça euh, quelle, euh, quelle appli pour la gestion de location alors je vous avoue que là c'est un peu une colle je ne sais pas euh, je ne connais pas, je n'ai pas la réponse On euh, pourrait peut-être demander au chat peut-être que, que nous, en interne on a des gens qui, qui oui, connaissent ça. Oui, oui. optimisation de, de l'app mobile alors, on va y revenir, il y a une slide après là-dessus euh, un descriptif produit différent pour les clients, que pour les fournisseurs Ouais, ça c'est un peu spécifique je, je je ne suis pas sûr. Euh, mal. Euh, euh, oui, euh, les devis Horto Spot et celle-ci. Euh, oui, mais enfin, c'est quand même plus simple avec Synchron. Euh, on est le, le sait. Toujours on, a, on a fait l'implémenté chez, chez un client. Donc le synchron, ça semble la bonne, la bonne la bonne démarche et effectivement, ça synchronise le catalogue, les contacts, etc. Euh, intégration native prévue avec LEMLISTOBIS, bah, je. Je pense que ça doit être possible de le faire facilement avec Zapier. Je, je, je ouais, l'intérêt est plus grand de le faire avec Zapier parce que vous avez tous des process qui sont un petit peu différents en fonction de quand est-ce qu'on met le lead dans notre CRM. Donc du coup, euh, l'utilité, même même Zapier est maintenant sur Integromat aussi, euh, de, même la liste est aussi sur Integromat en bêta. Donc euh, je pense que l'intérêt est plus important de, de, de pouvoir le faire directement avec des outils de pure workflow. Ouais, alors il y a une question de Franck sur euh, plus de scénarios de workflow automation et je crois que ça répond à une autre question qu'on qu a passée tout à l'heure. Euh, oui, effectivement, euh, on a prévu de faire des, euh, des automatisations euh, typiquement de changement de statut euh, quand on change de colonne, ce genre de choses, c'est sur la roadmap à relativement court terme. Il faut savoir que là, on est euh, euh, sur une année où on développe essentiellement des, des, des fonctionnalités CRM, euh, mais on va y revenir euh, quand je préciserai un peu les, les ce qu'on qu qu va faire d'ici la fin de l'année. Euh, alors SMS depuis de l'affiche client, euh, pff, oui c'est vrai qu'on ne peut pas le faire, euh, effectivement ça peut être, ça peut être intéressant euh, de, de, de pouvoir le faire euh, mais je pas vraiment de, de réponse là-dessus c'est vrai qu'aujourd'hui on passe par un système qui est plutôt dé, dédié campagne donc, euh, <coughs> donc effectivement euh, envoyer un SMS, envoyer un WhatsApp c'est des choses sur lesquelles euh, on réfléchit euh, Voilà, on va passer sur, sur Services, euh, Services c'est vraiment important, il euh, euh, y a beaucoup de alors, services, c'est notre partie, on va dire, consulting payant. Alors, c'est vrai que souvent, le côté payant fait un peu peur, mais euh, en fait, c'est vraiment euh, très efficace. En fait, c'est des équipes qui sont chez nous, qui sont vraiment des seniors, qui connaissent parfaitement la plateforme, et qui connaissent surtout parfaitement les process de nos clients. Euh, généralement, euh, euh, quand vous arrivez avec une demande, ils l'ont déjà fait pour d'autres entreprises, probablement du même secteur que vous. Euh, et c'est vraiment euh, une, un truc essentiel pour... Euh, pour déployer celle-ci. Alors, ils ont pas mal de, de, de possibilités, euh, notamment, euh, ils peuvent vous aider à importer vos données initialement dans celle-ci, quand vous... Euh, quand vous signez chez nous alors bien sûr vous pouvez le faire tout seul mais c'est vrai que les imports c'est toujours un peu un peu barbare eux ils savent parfaitement le faire et puis surtout ils peuvent vous aider à qualifier votre fichier à créer des bons champs perso dans celle-ci donc ça c'est vraiment un gros plus ils vont pouvoir vous aussi vous aider au paramétrage alors ce qu'on aime bien faire nous c'est des prestations où en fait c'est une formation paramétrage mais en même temps on fait le paramétrage c'est-à-dire qu'en fait vous faites le paramétrage de votre compte avec un consultant qui lui va savoir vraiment vous montrer tout ce qu'il faut mettre en place et vous rendre du même coup autonome euh, sur le le, le, le, le, le, bah, le suivi après de, de votre compte et de son paramétrage dans dans, dans le futur. Donc ça, c'est une prestation euh, qu'on conseille vraiment à nos nouveaux clients parce que ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Tout est enregistré, euh, vous pouvez revenir voilà. dessus aussi. Voilà, sachant que tout est enregistré, vous pouvez revenir dessus après. Euh, après il y a toute la partie euh, déploiement, formation, alors ça c'est plutôt pour nos clients qui ont qu on, qu on des équipes assez larges euh, euh, donc généralement effectivement on peut organiser des sessions de formation typiquement pour les commerciaux pour leur apprendre à, à, à prendre en main l'outil, à être plus rapidement efficace donc ça c'est aussi une, une un gain de temps fort dans la mise en œuvre de celle-ci, l'adoption par vos collaborateurs. Et enfin, la partie consulting, développement, ça, c'est vraiment très important. Alors, on a parlé de tout ce qui est marketplace sur le site précédent, mais il faut savoir qu'avec services on peut aller encore beaucoup plus loin on peut vraiment, ça peut aller de la connexion à un ERP un peu complexe ou avec un logisticien avec des process assez complexes. Ça peut être aussi, par exemple, la création d'une application de prise de commande sur mobile. Nous, on a une application cette-ci de mobile. Alors, je ne parle pas de l'ancienne, mais peu importe ce soit l'ancienne ou la nouvelle. Où, bon, il y a quand même un certain workflow qui est imposé forcément, alors que des fois, vous voulez avoir vraiment une appli très basique pour faire en trois clics votre commande sur le terrain. Ben voilà, ça, c'est des choses que les équipes de services savent faire. Euh, en vous mettant en relation et en faisant toute la partie euh, conception, assistance de maîtrise d'ouvrage, rédaction de cahier des charges et suivi de production. Alors, il faut savoir que ça peut être soit par des euh, développeurs euh, qui sont fournis par celle-ci, auquel cas, ben, nous, on vous facture toute la prestation, y compris celle du développeur qui va faire le développement, mais ça peut être aussi tout simplement de la MOA pour votre équipe de développement, euh, si vous en avez une ou si vous travaillez avec une agence, Mais on va pouvoir, à travers Services, vraiment vous faire gagner des, des, des, des siècles euh, sur la définition, les bonnes méthodes à utiliser, les erreurs à ne pas commettre, etc., etc., etc. pour que vous ayez très rapidement quelque chose qui répond exactement à votre besoin. Alors, effectivement, il y a un coût associé, mais il faut vraiment prendre en compte euh, le ROI derrière. Euh, nous, c'est vraiment assez fréquent que Services euh, fasse gagner des heures euh, des heures de productivité euh, future après grâce à, à leur travail à nos clients. Donc, je vous invite vraiment à, à considérer cette option quand, euh, quand, voilà, quand vous avez le sentiment que euh, voilà, une intégration ou une application ou une connexion pourrait vraiment vous faire gagner du temps. Euh, que vous n'êtes pas forcément ultra confiant ou que c'est trop compliqué pour les, les outils marketplace, euh, là vraiment, celle ci peut intervenir, ils ont, euh, services peuvent intervenir, ils ont fait des trucs incroyables, donc euh, vraiment, euh, n'hésitez pas. Euh, et en plus, ce sont, euh, c'est pas des consultants euh, en cravate, euh, genre Arthur Andersen, ils sont vraiment là pour vous aider à réussir, ils sont complètement dans l'équipe, hein, ce n'est pas du tout outsourcé, donc euh, vous pouvez vraiment compter sur eux, euh, ils sont très sympas, donc euh, je vous invite vraiment à... Euh, euh, voilà, au moins faire un call avec eux quand vous avez besoin, après, ce pas forcément, euh, c'est son engagement Bien. mais souvent, euh, souvent intéressant. Alors, on va peut-être reprendre deux, trois questions, oui. donc je crois qu'on avait répondu, SMS, un euh, module prochain de frais type Expansia, alors non, ça va plutôt être une connexion avec des outils comme Expansia, comme Conto, euh, comme Spendesk, ça c'est vraiment euh, tout à fait sur notre roadmap, de les intégrer dans la dans la marketplace. Après, c'est plutôt un métier quand même hein, de de gérer de les frais. Donc euh, donc voilà, ça va plutôt être de la connexion de manière à ce que le flux de ces solutions remonte dans celle-ci. Euh, okay. euh, lié à un document d'achat à client opportunité. Oui, je sais que ça revient souvent. Donc je, je suppose que c'est sur la roadmap. Euh une conversion pour le multi devis Alors oui, alors ça c'est pas un petit dossier. C'est vrai que c'est on a envie de le faire, euh, c'est-à-dire de faire de la de, de la conversion de devises maintenant. Euh, euh, je vous laisse imaginer, pour ceux qui connaissent un peu l'ensemble des docs et tout, la, la, la, la massivité du dossier. Euh, donc, c'est effectivement sur notre roadmap, je pense, plutôt pour 2022, mais c'est tout à fait sur notre roadmap. Maintenant, c'est un très, très gros chantier, il faut le savoir. Euh, liaison au taux de marge entre factures euh, euh, et dans le module abonnement, ouais, c'est un peu compliqué, euh, ça fait partie des sujets. On pourra en rediscuter après, parce que là, c'est vraiment très technique. Euh, une intégration libéo est-elle prévue oui je vous au téléphone récemment je sais qu'ils doivent travailler dessus euh, paramétrage déploiement combien d'heures conseillez-vous pour un nouveau client très petite société, et comment cela coûte-t-il alors c'est pas dur, vous pouvez aller voir euh, Anne-Laure, vous pouvez aller voir dans, sur notre home, dans la partie services dans le menu, euh, là vous avez des exemples de, des exemples de, de tarifs euh, je crois que ça commence à 150 euros quelque chose comme ça, donc c'est pas forcément excessif donc, je vous invite à, à, à plutôt les appeler et à, à faire part L'adoption de vos équipes aussi peuvent jouer aussi dans, dans, le, temps, dans le temps imparti à, à vous former. Donc, euh, ça, vraiment, vous pouvez tout à fait prendre un, un appel avec eux et ils vous guideront très bien pour, pour le temps passé pour une formation. Alors, Laurent nous parle de connecteurs à coups Donc, ça rejoint Expansia, Spendesk et tout. Notre idée, nous, c'est d'être compatible avec toutes ces solutions. Euh, d'éditer des bons de commande fournisseurs en fonction de la catégorie de produits euh, bah, c'est là où on attaque un peu les problématiques de RP où on n'a pas trop envie d'aller, euh, mais encore une fois du coup ça vaut peut-être le coup de se poser la question d'avoir une solution plus de gestion de l'approvisionnement de supply chain euh, type mon stock, donc euh, ça on, on peut en parler euh, après parce que c'est un peu compliqué comme sujet euh, prendre en compte les champs personnalité dans les extractions de CSV des x de factures, euh, oui je crois que c'est possible, enfin vérifier avec le, le support euh, la TVA intracommunautaire dans facture fournisseur, je, je vous avoue que là je comprends, enfin je suis pas forcément le grand prof, il peut-être plutôt euh, poser la, la question de support. Je propose qu'on avance sur le site suivant parce qu'on est un ouais. peu en retard, mais <rire> voilà, euh, pour finir un peu là-dessus et parler un peu du futur. Euh, donc vous avez sous les yeux euh, la nouvelle application mobile, peut-être que pendant ce temps-là, Gauthier, tu peux peut-être mettre dans le chat le lien. Euh, vers l'article la, de fac qui permet de, de, de faire l'installation alors elle est disponible pour l'instant dans une version très limitée, hein, c'est vraiment un euh, répertoire ça vous permet de voir vos clients de, euh, et prospects d'ajouter de, euh, des des, des éventuels et surtout de retrouver cette fameuse liste d'activités que vous avez découvert il y a maintenant un peu plus d'un an euh, dans celle-ci sur le mobile alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est les, les, les bases de, de cette application mobile c'est notre nouvelle API qu'on appelle en interne l'API V2 euh, si vous avez des développements en cours, vous pouvez y accéder, d'ores c'est déjà en bétail, il suffit de demander, euh, de demander l'accès euh, à, à nos équipes via le chat, on peut vous ouvrir la piv 2. Alors la piv 2 aujourd'hui, euh, elle est un peu limitée puisqu'elle est en plein développement. Euh, c'est elle qui nous sert à piloter euh, la, la nouvelle application mobile euh, et elle va aller... Euh, D'ici le mois de septembre jusqu'à la création d'opportunités, enfin gestion des opportunités, des pipelines, comme vous pouvez le voir euh, sur le slide de droite. Alors, ça, ce n'est pas encore dans l'appli, mais c'est en train d'être développé, ça sera là pour septembre. Euh, voilà, ça permet de ça vous permettre dans un premier temps vraiment de faire toute la chaîne. Euh, Opportunités, création de devis, euh, gestion de votre fichier client, des activités, ajout d'activités, suivi d'activités directement euh, dans celle-ci. Euh, et l'API V2, il faut savoir que c'est une API qui est basée sur des, des, des nouveaux modèles de, de données qu'on utilise dans celle-ci, qui sont notamment ceux que vous pouvez voir dans la nouvelle recherche que je pense que vous avez tous vu en haut qui permet maintenant de chercher directement dans tous les objets. Donc, c'est une nouvelle technologie euh, euh, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont un peu le futur de celle-ci, dans le sens où euh, la piv 2 va vous permettre... Bah, également à vous d'accéder beaucoup plus rapidement aux données qu'avec la PIV1 et de construire, du coup, des intégrations plus, plus, plus, plus, plus rapides, plus modernes. Euh, bon, la PIV1 reste en prod, hein, je vous rassure, elle va le rester longtemps. On a énormément de clients qui l'utilisent et elle marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais la PIV2, c'est, c'est, c'est vraiment le, le futur de la data chez celle C'est d'ailleurs, la PIV2, c'est ce qu'on va utiliser nous-mêmes pour coder le futur de celle cest C'est-à-dire qu'en fait, le, les pages verrez dans cette liste seront pilotées également par cette API. C'est vraiment la, le point d'entrée de notre data. Et c'est aussi un point d'entrée très important euh, pour le futur du reporting. Je sais qu'il y a souvent des questions sur le reporting qui est un peu limité dans cette liste. C'est vrai, on le sait. Euh, alors, il y a déjà une première chose qui va sortir là très rapidement. D'ailleurs, c'est incessamment, c'est qu'on a fait toute une couche de reporting sur les activités CRM. Euh, donc, de, voilà, ça va vous permettre de voir le nombre d'activités par commerciaux, euh, le nombre d'activités pour closer un deal, etc., etc. Donc, ça, ça arrive très bientôt. Et au-delà de ça, euh, cette API va nous permettre de mettre très rapidement, et on espère vraiment, dire, fin d'année, début d'année prochaine, un module de reporting beaucoup plus puissant dans celle-ci, euh, grâce justement à tout ce travail qui a été fait sur la donnée. Il faut savoir que celle-ci, c'est un, un volume de données monstrueux, assez complexe et que donc voilà il a fallu mettre toutes ces données à plat pour pouvoir les analyser beaucoup plus rapidement mais avec ces nouvelles fondations on va pouvoir là vous proposer des modules de reporting Beaucoup plus puissant. Euh, voilà. Et aussi, d'ailleurs, pour en revenir sur ces histoires de reporting qui sont des questions qui reviennent souvent. Euh, là encore, services peuvent vraiment vous assister. Il y a beaucoup d'outils de reporting que vous pouvez connecter à celle-ci. Euh, je pense à Power BI, à Google Data Studio. Euh, voilà. Ou même, dans certains cas, euh, carrément faire un module de reporting euh, très spécifique. On a des clients qui l'ont fait euh, avec services. Donc, ça, c'est des choses qu'on sait faire. Donc, il ne faut vraiment pas s'arrêter euh, uniquement à ce que vous voyez dans celle-ci. Il y a souvent des solutions assez simples pour les faire, de l'analyse, du dashboarding euh, à partir des données CETI. Et ça va l'être de plus en plus euh, grâce à cette nouvelle API qui nous permet de, de vraiment euh, rationaliser et accélérer l'accès euh, à toutes les données que vous avez dans, dans votre compte CETI. Voilà. Et donc pour l'appli mobile, hein, je vous invite à, à, à, la, à la tester. Euh, pour fait, finir... Je vous ai mis le lien dans le, dans le chat, donc vous pouvez accéder directement à la fac pour télécharger l'appli. Pour finir, hein, faire un, un, un, un rapide passage sur ce qui devrait arriver euh, d'ici la fin de l'année. Euh, il y a des choses, alors je ne veux pas tout détailler parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément euh, passionnantes, mais euh, donc il y a le, le rapport d'activité, donc j'en ai parlé, hein, c'est la capacité de, de, de, de vraiment euh, avoir un reporting précis sur l'activité des sales dans le CRM, vous savez, c'est toutes les activités que vous avez sur une fiche client, euh, email, appel, euh, tâche, euh, relance, ce genre de choses. Euh, on va aussi ajouter, alors ça on sait que c'est une énorme demande, et on est très ravi que ça arrive, euh, un, un un programmateur de rendez-vous, un peu comme Calendly, c'est-à-dire que quand vous enverrez un mail de, de, de, depuis celle-ci, le client pourra cliquer sur un lien, arrivera sur une page pour choisir directement euh, euh, son rendez-vous. Donc, en fait, exactement comme Calendly, mais ça va être natif dans celle-ci. Ça en est très content parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose que, que vous demandez. Euh, on va rajouter aussi pas mal de filtres entre les objets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, si vous connaissez cette. Aussi, un, les données peuvent être parfois un peu trop cloisonnées, c'est-à-dire que vous avez des listes de devis d'un côté, des listes de clients de l'autre, mais vous ne savez pas euh, faire des, des fils qui combinent les deux. Euh, ça, bah, encore une fois, grâce à nos nouveaux modèles de data, ça va être possible maintenant. Euh, donc, voilà, donc on va vous permettre de, de, de répondre à des questions, euh, voilà, combien d'opportunités n'ont pas, euh, pas de tâches, alors qu'elles sont dans tel état, ce genre de choses, de manipuler beaucoup plus précisément vos données. Euh, voilà, donc ça, c'est pour les opportunités, pour les clients, ce, ce genre de choses. Alors, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais effectivement, euh, nos nouveaux, euh, nouveaux euh, formulaires d'ajout de contact avec l'enrichissement, le, euh, non seulement de l'INSEE, mais aussi de l'enrichissement euh, d'IDGEN e euh, euh, via euh, nos amis, de, le nom m'échappe, euh, Contact, pardon. Euh, voilà, donc ça, ça, ça va arriver assez rapidement. Euh, normalement sur ce semestre, voire euh, le début du, du suivant. Euh, après, sur le, le, le, dernier, le dernier trimestre, euh, on va vraiment euh, faire un gros focus sur les tâches. On sait que les tâches sont très utilisées, euh, elles gagnent à être améliorées. Donc, on va déjà bon, simplifier la création de tâches, faire un formulaire beaucoup plus euh, rapide à prendre en main. Et surtout, on va vous donner une vue pipeline spécifique sur les tâches euh, pour être beaucoup plus euh, précis. Euh, sur, la vis sur la visualisation de vos tâches et notamment leur, euh, leur reprogramma reprogrammation. Ça fonctionnera comme une vue pipeline, mais ça sera vraiment une vue sur les tâches et bien sûr les tâches de votre équipe. Euh, on va rajouter aussi, ça, ça fait longtemps qu'on qu qu a envie de le faire, euh, de la notification dans l'application, c'est-à-dire, vous savez, la petite notif qui vous dit euh, tel événement est arrivé, ce genre de choses. Euh, donc, connexion avec des solutions de business intelligence, j'en parlais, hein, mécaniquement on va aussi vous proposer des solutions natives comme on le fait pour le reste en marketplace avec Google Data Studio, ce genre de choses. Euh, voilà, on va aussi améliorer un peu la, la, la gestion des, des, des euh, sur les, les abonnements, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va re refaire une passe sur ce module. Euh, on va ajouter aussi des notifications, alors je sais, ça fait bizarre qu'on l'ait pas, mais c'est assez compliqué, on est en train de le faire. Vous savez, c'est de mettre de hâte mentionner quelqu'un dans un commentaire, donc, euh, et d'avoir des alertes pour euh, pouvoir se parler à travers celle-ci, donc ça, ça arrive. Euh, voilà, et après, ce qui est au dernier trimestre, je ne vais pas rentrer trop dedans, mais on retrouve euh, effectivement le, le, le rapport de, de trésorerie dont on parlait tout à l'heure, euh, on va permettre aussi d'être plus performant dans l'import de tout votre plan comptable et la mise en place de votre comptabilité sur celle-ci. Bon, c'est pas que ça soit infaisable aujourd'hui, mais on va simplifier un peu, un peu tout ça, le rendre plus, plus, plus, plus facile. Euh, le paiement des factures fournisseurs, c'est extrêmement demandé, on est vraiment dessus là, euh, ça devrait arriver effectivement au dernier trimestre de cette année, c'est-à-dire vous donner la possibilité de, de, de, avec un bouton ou en batch de payer un ou 100 fournisseurs euh, directement euh, par virement, euh, on est dessus, ça va arriver, euh, voilà, euh, je vais pas après… Euh, voilà. Après, c'est plus, plus loin, temps, mais c'est en gros ce à quoi on va, on va se consacrer d'ici la fin de l'année. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. On, améliore, on fait de l'amélioration continue en permanence et pas uniquement sur le CRM, mais aussi sur la facturation. Ça, c'est des choses qu'on communique plutôt dans notre newsletter quand, euh, quand ça passe. Donc, euh, donc, voilà un peu le, le, le, le, le, le chemin qu'on va suivre d'ici euh, la, la fin de l'année. Euh, je crois qu'on arrive à, à la fin du webinaire. On va peut-être juste terminer sur les questions. Sur quelques questions euh, Est-ce que celle-ci permet d'archiver légalement les factures fournisseurs euh, bah, Elles sont archivées chez nous, détruire les archives papier. Euh, je, je pense que c'est possible. Je crois que chez nous, c'est ce qu'on fait. Donc, euh, à valider avec notre service juridique. Si vous avez des questions par rapport au juridique, vous écrivez à dpo.com hein, et Nathalie, notre responsable juridique, ça fera un plaisir de, de vous répondre. Elle est très, très compétente sur tous ces sujets juridiques. Avec bon, un code d'activation, J'ai pas compris la question. Euh, ah, pas besoin bon, spécialement alors... de code d'activation. Il faut juste ses identifiants, une connexion classique à celle-ci pour se connecter à l'application, oui, je pense que c'est si le cas. Ah oui oui oui il faut suivre tu le tutoriel là dans dans la fac et normalement ça, ouais, ça, ça, ça dans ça, le chat. De... si vous êtes sur iPhone e faut télécharger Test Flight mais tout est tout, tout est expliqué euh, pour avoir un forum entre clients oui c'est un sujet on va euh, on va probablement faire une communauté sur Facebook en fait ce qui nous semble le plus le plus pertinent euh, ça devrait arriver euh, ça devrait arriver dans euh, on va dire aux alentours du mois de septembre euh, la data visualisation bah oui on en revient toujours ouais. ces notions de reporting qu'on va qu'on va intégrer euh. On prévoyait ça plutôt pour 2022, mais en même temps, on a des solutions qui, qui nous permettent de penser que ça pourrait aller plus vite. Donc, euh, donc on est vraiment focus là-dessus. 52e, euh, les tâches avec celles de Office 365. Euh, pff, ça, je suis pas sûr que ça soit, euh, je crois qu'on a déjà regardé les connexions, les, les, mais les objets de tâches de Office et comme de, de Google sont assez différents de, de celles-ci. Je crois que c'était pas évident. Euh, et en plus, c'est vrai qu'on conseille plutôt d'utiliser les tâches dans celles-ci pour que tout le monde en bénéficie. Donc, euh, après, quand vous faites une tâche dans Office, c'est difficile de dire à quel client elle s'applique et à quel collaborateur elle s'applique. C'est quand même un peu moins puissant que ce que vous pouvez avoir dans celle-ci. Ou en tout cas, ça va dire. Enfin, c'est compliqué. Donc, vous savez plutôt utiliser les tâches dans celle-ci. Euh, L'automatisation des tâches dans les pipelines, oui, oui, tout à fait. Hein, J'en ai parlé. Ça, c'est vraiment tout à fait sur notre roadmap de pouvoir automatiser la création d'une tâche après un certain temps ou suite à un certain événement ou dans le cours d'une automation. C'est tout à fait sur le prévu, c'est des choses qu'on fait. Mais ça, c'est plutôt d'amélioration continue, ce n'est pas forcément une nouveauté comme le reste dont j'ai parlé. La gestion des abonnements à un site PrestaShop Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, on n'a pas les méthodes de gestion des abonnements dans l'API donc euh, voilà, c'est quelque chose qui va probablement venir dans la piv 2 mais alors là plutôt dans, dans, dans on va dire le moyen long terme parce qu'on a pas pas mal de choses à faire avant. On va pas mettre les abonnements dans la piv 1 donc, euh, donc pour l'instant non, c'est pas possible. Euh, par contre ce que vous pouvez faire c'est faire une prise de commande sur Prestashop et après de cette prise de commande créer l'abonnement consécutivement dans celle-ci. Ça y a pas mal de clients qui le font comme ça. L'interface mmh. euh, interface avec la compta et Quadra, nous on a une enfin l'interfaçage avec les comptas se fait généralement par export. Euh, à part Incom, Incom c'est une solution assez puissante de compta en SaaS et eux par contre bah, ils ont fait un connecteur et ils viennent aspirer et c'est assez génial d'ailleurs je vous invite à regarder leur solution est très puissante mais, euh, mais, mais non pas, pas, pas d'interfaçage direct mais disons de récupérer les écritures et les envoyer en compta c'est vraiment euh, très facile euh, oui alors la question de Megan, toujours pareil hein, c'est l'histoire d'automatisation de tâches on est dessus euh, de vie hop, changement statut. Encore une fois, oui, oui, bah, oui c'est bien que vous nous vous nous aidez, parce que là, je vais pouvoir aller voir, <rire> aller voir euh, les devs, <rire> là, expliquer que vraiment il y a une demande, mais on le sait, hein, de toute façon, on le fait. Euh, une interface avec la compta Sage, euh, bah, même punition, euh, euh, c'est assez facile d'exporter de, de, des, des données, des données de, de, de celle-ci vers Sage. On a plein de clients euh, qui le font. Euh, donc, euh, donc voilà, après une interface. Euh, euh, purement native euh, c'est compliqué parce que y a des versions qui sont on-premise installées sur un serveur chez vous, il y en a qui sont en monopost, en multipost, il y en a qui sont en cloud, euh, il y en a qui sont sur X3 enfin c'est tout un, un univers Sedge donc, euh, donc ça dépend euh, en fait sur une réponse de, de Normand mais ça dépend euh, okay. catalogue produit de rentrer une véritable description, produit dans description sans que ça n'apparaisse sur le devis je ne peux mal comprendre euh, ça c'est plus je dois détailler après. Euh, le prénom de la DTO, elle s'appelle Nathalie. Nathalie Krieff, elle est sur notre page team dans celle-ci. Euh, plus derrière CRM, peut-être qu'il n'y pas commandé. Oui, oui, bah ça, Franck, c'est tout à fait ce, que je, ce dont je parlais sur la roadmap, c'est cette possibilité euh, d'avoir des filtres qui, qui, qui croisent les données dans celle ci cest c'est-à-dire typiquement, voilà, tel client, euh, tous les clients qui n'ont pas commandé depuis tant de temps, euh, tel client qui ont un devis qui n'a jamais été signé, etc. etc. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Hein. Ça va être vraiment là, d'ici la fin de l'année, ça sera, ça sera disponible. Et effectivement, ça va être très puissant. Euh, et je remercie Paul euh, qui félicite... Euh, le service, le support client, oui, ben je, je, je suis tout à fait d'accord. Le support client, c'est celle-ci. On gère environ 250-300 interactions par, vous, par jour avec vous. On a une équipe, voilà, une équipe solide qui, qui est vraiment très réactive. Alors, je sais qu'il y en a qui se plaignent pas mal qu'on que, que, qu ne fasse plus de support téléphonique directement. En fait, si on l'a arrêté, c'est parce que c'était pas de la bonne qualité. Je veux dire, si, si c'est pour faire du, du service à la orange, vous attendez pendant un quart d'heure d'avoir quelqu'un qui vous remet en attente pendant 10 minutes, euh, c'était n'était pas tenable, ce n'était pas de la bonne qualité. Il faut savoir par contre que quand vous discutez en chat, si c'est trop compliqué, si le chat ne suffit pas, à ce moment-là, les équipes de support prévoient un call avec vous, mais à une heure qui vous convient et qui nous convient et qui permet d'avoir un résultat beaucoup plus efficace. Donc, Tout à fait, donc voilà. une petite donc, précision. Le point, le point d'entrée, c'est la petite bulle bleue euh, voilà. euh, vous n'avez pas besoin euh... d'être connecté à celle-ci, vous pouvez être entièrement si vous n'avez pas envie de prendre une demande de trial ou une demande de démo, vous pouvez discuter avec notre support sans être, sans être connecté euh, en tant que visiteur et du coup vous pouvez avoir réponse à toutes vos questions si c'est une bonne précision à vous apporter voilà. voilà et effectivement on arrive quand même alors des fois il peut arriver dans certaines période de chauffe que vous attendiez euh, euh, cinq minutes, mais c'est vraiment le maximum. On essaie vraiment de prendre en charge les conversations le plus vite possible. Encore une fois, on en traite 250-300 par jour. Donc, c'est un volume qui est, qui est assez soutenu. Il y a des jours euh, comme le lundi matin où c'est plus compliqué. Et puis, euh, vendredi après-midi, c'est beaucoup plus simple. Mais ça, c'est les, les aléas de, de, de la fréquentation en B2B. Mais, mais en tout cas, on, on met vraiment tous les efforts euh, possibles pour, pour assurer hein, à, votre succès avec celle-ci. Euh, nous, le, le pire, c'est un client qui, qui utilise peu ou mal la solution. Il faut vraiment qu'on soit là pour vous accompagner. Donc, euh, donc vraiment, n'hésitez pas à, à, à nous contacter pour ça. Tout à fait. Il euh, y a Arnaud qui nous redemande le code d'invitation, mais pour moi, il n'y a pas de code. En fait, ce n'est pas un code, Arnaud. Ah, oui. en fait, dans, vous verrez dans la dans l'article de fac. Bah, peut-être te partager, Gauthier, si possible. Oui, je l'ai euh, mis dans fait, le chat. Il y, ou... y a un lien qu il faut, qui emmène vers TestFlight que vous devez cliquer depuis votre iPhone. Euh, enfin, je suppose que vous avez un iPhone, parce que sur Android, il suffit d'aller chercher sur le sur le store. Euh, voilà, il n'y a pas de code d'invitation. En fait, il y, a, il y a un lien dans, dans l'article de FAC. Vous cliquez dessus euh, depuis votre téléphone et là, vous allez être emmené directement dans un test flight où ça va vous inviter à, à l'installer si vous ne l'avez pas installé. Pour mémoire test flight, c'est le... L'application d'Apple qui sert à tester clair, les ouais. en bêta, hein, donc rassurez-vous, rien de <rire> rien de d'exotique de, de, de, là-dedans. Euh, euh, mais, voilà. mais sinon, le support il peut vous répondre également si, si le problème persiste. Euh, pour la question de Dany, sur la la 2 je pense que oui. Euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous demandez l'accès à la PIV2, vous aurez accès aussi à la doc de la v 2 est très complète et vous pourrez voir immédiatement toutes les toutes les fonctionnalités et surtout encore une fois elle est en bêta donc euh, si vous voyez des manques il faut surtout pas hésiter euh, à nous les à nous les remonter c'est c'est vraiment le moment euh, Tout à fait. Voilà, alors, l'exploration vers Sage Cloud ne marche pas, car Sage ne recouvait pas les fichiers CLV. Ben oui, mais alors ça, je suis désolé, mais <rire> malheureusement, on développe pas Sage, nous on développe celle-ci. Après, voilà, après Services, je sais qu'ils ont déjà eu pas mal de fois le, le, le sujet, et je sais que Sage Cloud a une API, donc il est probable que, que ça puisse se faire en mode projet avec Services chez nous, si c'est si quelque chose d'essentiel pour vous. Je pense que c'est faisable via via API. Donc voilà, voilà. Donc on a passé une heure, je crois que c'est un peu plus que ce qui était prévu. Euh, mais Comme voilà. ça, on a pu avoir ah, tous les sujets. J'espère que ça a été extrêmement clair pour tout le monde. Euh, on a pu vraiment voir un grand pan. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers le mot, contact euh, Donc voilà, on est voilà, entièrement disponible. Que... Jean, Jean nous oui. demande une réponse, mais Jean, on se connaît bien. Le mieux, c'est peut-être qu'on se rappelle après pour parler de ces subtilités dans les abonnements, mais comme je l'ai dit, on va repasser sur ce module au dernier trimestre, c'est prévu, donc c'est bon moment pour nous faire ce genre de remarques, mais bon là c'est un, un peu spécifique, on ne va pas développer ici. Bah, merci, merci à tous, euh, merci euh, voilà, merci. vous allez tous avoir le, le replay bien sûr de ce webinaire, et on va, Gauthier va reprendre vos questions au cas où on en ait oublié. Euh, voilà, si vous avez besoin de, de creuser ou d'approfondir, encore une fois, pareil, vous pouvez nous contacter hein, euh, directement, euh, soit via la bulle de chat, soit en envoyant un mail à contact.celsi.com. Tout à fait. Merci à tous et très bonne journée, et très bon appétit. Merci à tous, bonne journée.